Bonjour les amis, êtes-vous Facebook ou êtes-vous YouTube Ou êtes-vous un autre euh, réseau social Là, nous avons un bras de fer entre tout ce monde-là, tous les réseaux sociaux, mais c'est surtout entre Facebook et YouTube. D'après vous, qui est-ce qui est le plus fort Est-ce que c'est Facebook ou bien est-ce que c'est YouTube Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas euh, vraiment qui est euh, le, le meilleur, qui est place, classé le meilleur. Donc, euh, moi, je suis allé chercher euh, sur le web des statistiques animées. Et vous allez suivre, c'est très très très joli à suivre, vous allez voir ça bouger, monter, descendre et tout, mieux que la dernière vidéo que je vous ai envoyée euh, dernièrement et à partir de là, vous allez avoir une idée précise sur ce, celui qui est le plus fort. Et pour ne pas perdre votre temps, parce qu'il y a une deuxième partie dans cette vidéo qui va parler de ce, celui qui a fait justement ce graphique euh, animé, ça peut ne pas vous intéresser, donc euh, vous allez dans la description, le premier lien... Euh, vous cliquez dessus et vous allez entrer directement dans YouTube avec une vidéo qui va vous montrer ce combat entre surtout entre Facebook et YouTube. Alors, euh, bon visionnage et à demain. Okay. Merci. Maintenant que je fais la présentation de ce graphe que vous allez voir, que vous êtes déjà passé de voir, euh, mais bien entendu, on va parler de qui a fait justement ça. Et nous tombons sur RankinMan. Alors, RankinMan, c'est 179 000 abonnés. On va passer à la 179 000 abonnés. Et c'est 52 200 000 vues. 48 vidéos. Les 30 derniers jours, c'est 640 000 vues. Et les vidéos, ils n'en ont rien fait. Ils n'ont fait aucune vidéo. On va le regarder ici les vidéos, c'est ça, les vidéos, bon, ils n'ont rien fait, c'est la ligne rouge, c'est eux, la bleue c'est moi, vidéo que, alors que, normalement, ben, ils ont quand même beaucoup beaucoup plus de vues que moi, ok, donc, euh, nous allons voir, autres vidéos sont là, les 49, je pense, euh, si ma mémoire est bonne, les 48 vidéos, on va les trouver ici, donc, si vous cliquez pour rentrer dans la chaîne de Rankin Man, vous allez trouver dans la partie vidéo, tout ça, toutes les vidéos, et puis vous allez voir la vidéo concernant aujourd'hui, c'est ça, elle est là. Donc, elle va nous montrer qui est le plus fort. Mais bon, bien entendu, euh, c'est en anglais, euh, en américain, ben, il y a... Énormément de choses à regarder là-dedans. Voilà, on parle de Elon Musk, on parle du de, de, de patron d'Amazon. De bon, alors, euh, là pour, pour savoir ce qui, qui fait quoi. Donc, donc, Rankin qu j'espère que c'est pas écrit en anglais. Oui, c'est écrit en anglais justement. Alors, je vais essayer de. I'm making some data visualization top 10 vidéos, bon, il, euh, il met quelques data euh, de, de visualisation de data, des euh, top 10 de, de vidéos top 10 euh, de pays, le, les comparaisons entre pays, ça moi, euh, d'être unique si vous êtes unique euh, de ce data, euh, même si c'est si non, alors euh, il faut bien sûr euh, s'abonner à la chaîne et puis euh, appuyer sur euh, la cloche pour euh, euh, recevoir toujours leurs vidéos. Donc c'est 52 211 000, euh, 2019, c'est-à-dire euh, deux ans. Voilà, euh, bah, ils, ils ont un bon score. Euh, voilà Donc euh, vous avez vu ça, abonnez-vous à des trucs comme ça, parce que c'est très très intéressant. Vous allez voir, si vous êtes déjà sur le... Euh, le, le graphique euh, animé c'est extraordinaire vous allez voir qui est plus fort que l'autre surtout entre tous les, les euh, réseaux sociaux mais il faut observer surtout euh, facebook et euh, youtube pour voir bah, qu'il y a le dessus bien sûr il y a des paradigmes qu'il faut comparer des, des comparaisons euh, il n'y a pas qu'un seul euh, truc mais il y a plusieurs je dois il doit y avoir quatre voilà donc, euh, j'espère que ça va vous faire aussi plaisir, peut-être plus que euh, la dernière fois, mais voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît, et n'oubliez pas de liker, commenter, euh, partager et vous abonner.